Bonjour, bonjour à vous, salut à tous, salut à toutes, salut Frangin, et du coup, bah Voilà. vous avez compris le tuto aujourd'hui, hein comment Lui. faire une suspension luminaire avec des bouteilles de vin, allez Marc, on voit la lumière, Quel talent, ça, je pense vraiment que ça, c'est un truc assez original, ouais, je pense qu'il y a quelques-uns qui vont se l'essayer celui-là, ah que... ouais, j'ai l'impression que celui-là, ah. il va faire très fort, bon, alors, on leur explique, allez, c'est parti, allez, je te laisse éteindre, je te laisse le poser, ok, alors, les amis, bah pour ça, bien entendu, des bouteilles de vin, vous pouvez les prendre teintées, translucides, ça, ce sera vraiment en fonction du rendu que vous voulez. Une planche de bois minimum 1,5 cm en épaisseur, Oui, à cause c'est elle qui va vous permettre la suspension. Et on précise qu'on peut la travailler en forme. Vous ah, pouvez la travailler en vague. A vous pouvez importance. également travailler avec une branche de bois vert, qui est très sympa aussi. C'est vrai que le ouais. rendu est pas mal non plus. Une petite cale qui permettra de percer un petit peu tout ce qu'on a à percer. La perceuse, bien entendu, équipée d'un forêt, alors, on va avoir besoin de quelques petits, vous savez, ce qu'on appelle les petits clous cavaliers. Ça, c'est pour bloquer euh, le fil. Ça, ça permettra tout. juste de venir bloquer le fil correctement. Très important, Luco. Oui. Là, cette fois, on va garder les bouchons. On va vous les montrer bouteilles. après pourquoi. Hein? Très important, vous gardez bien les bouchons. Euh, la bougie, les marqueurs, Et le coup de bouteille, bien entendu. Bien entendu, pour dépolir, la petite pince de maintien, un peu d'alcool à brûler. L'ampoule de Ah! Exact, Hugo. Très oui. important. Oui. Oui. Alors, ça, on le trouve dans tous les magasins. Tout hein. à fait. Vous la avez deux avec la douille montée. Voilà, c'est le est ah. la plus pratique à faire. Une petite ampoule écolo. Tout à fait. Quel, quelques dominos qui nous permettront de faire la, la, la connectique électrique. Voilà. Et voilà. Donc, alors, pour ce faire, alors, sur le tuto que j'ai fait, j'ai coupé les bouteilles de différentes hauteurs. C'est pareil, ça c'est vraiment en fonction de vos envies. Maintenant, donc eh bien, on vous donne toujours le même conseil, vous commencez par couper vos bouteilles. Oui, hein, tout à coup. fait. Alors, je positionne donc mon coupe-bouteille, je règle l'espacement grâce aux deux papillons qui sont derrière, je règle la hauteur de mon diamant aux deux papillons qui sont devant. Exact. Et la marque il va me nettoyer la bouteille. N'oubliez voilà. pas pour avoir un bon travail, un petit peu d'alcool à brûler et on vient enlever Ça, tous les excédents de voilà, colle. C'est pour enlever un petit peu le, le, on va dire le surplus de colle qu'il pourrait y avoir. Tout à fait. Ok Voilà. Pour parti. ceux qui ont vu les tutos sur lesquels on a déjà travaillé au niveau de la bouteille, on vous le rappelle. On positionne sa bouteille sur le coupe-bouteille, une main comme ceci. Ah non, là je l'ai pas très bien réglé. Ah, comme quoi, c'est direct. Peu, je suis un petit peu parce qu'il faut quand même que votre ampoule, hop, voilà, ne, faut... ouais. ne, ne dépasse pas du bas de la bouteille, sinon ce sera voilà, pas très esthétique. Voilà, donc on estutique. a un départ minimum. Après, on peut augmenter la, la longueur, Tout mais départ fait. minimum pour la première que la boue avec l'ampoule ne sorte pas. Eh oui. Pas très parce très sinon, ce sera pas très joli. Voilà, donc, donc le réglage simple, hein, rebloquer. Les petits papillons. Mon petit papillon, comme ça, Tout ça ne bouge pas. C'est impeccable. Hop, et je viens rayer ma bouteille. Position de main. La deuxième me permet de faire tourner la bouteille et j'entends le diamant chanter. Alors ça, c'est important, hein, le diamant qui chante. Je reviens car j'ai oublié simplement. Hop, ma bouteille est rayée. Alors, vous voyez là, par exemple, il me manque un tout petit peu de rayure. Je viens repositionner ma bouteille et repasser un tout petit coup pour bien rayer sur tout le pourtour. C'est très important. De là, eh bien, on va simplement venir chauffer la bouteille au niveau de la rayure. C'est ce que je pour... cherchais, mon Luco. <rire> je suis parti. Ah, à... c'est toi qui l'avais C'est bon La mienne fait une toute petite flamme frangin. Alors là, on n'est pas dans la. Alors, ingénieur son, Notre ami Claude, Claude. auras-tu, s'il les... te plaît, un Claude. à Claude. nous dépanner alors, et Claude, on te remercie. Merci Claude, vraiment génial. Et alors, et pensez-y, ce genre de trucs, c'est stupide, mais bon, c'est du direct. Pendant oh. ce temps-là, Luco. hop, hop. Moi, Sin je vais. Sinon, vous avez la chance d'avoir des ingénieurs sons avec vous et qui peuvent comme ça vous passer le matériel. C'est pas mal non plus hein. euh, là. passe-moi passe-moi la perceuse comme ça. Alors, attaqué, comme ça, ça sera pas trop. Tout à fait. Alors, Marc, tiens la perceuse euh... et moi, je vais me mettre ma bassine de froide. Donc, la perceuse qui me permet le choc thermique. Pour exact. Vous décale un tout petit peu froid. La perceuse, le bouchon. La petite cale en bois, toujours la même pour éviter de percer la table. Le forêt diamètre suffisant pour passer le fil électrique. On est d'accord Tout à On fait. d'accord. Vous positionnez votre bouchon comme ceci. Vous allez simplement incliner tranquillement ici. Et vous laissez descendre tranquillement. C'est du liège. Hein voilà. Alors, là, résultat impeccable. Et ça, on va vous montrer à quoi ça sert après, c'est là la petite astuce de grand-mère. Donc le vous voyez, moi je suis toujours en train de chauffer ma bouteille. Pensez à bien la chauffer. Hein. Si vous ne le faites pas suffisamment, ça cassera mal. Donc ça, c'est important. Mieux vaut y passer quelques secondes de plus. On est bien d'accord. Pour être sûr d'avoir le résultat. Et on préconise toujours sur ces tutos... Si vous avez 4 bouteilles à couper, vous en prévoyez 6 ou 7. Hein, parce que ça peut arriver tout à que fait. la bouteille ne se coupe pas correctement. Et dans ce cas de figure, bah, vous repartez sur une nouvelle bouteille. C'est pour ça que c'est bien de le commencer toujours par couper les bouteilles en verre. D'accord Exactement. Ce fait qu'une fois qu'on a nos 5, nos 4 bouteilles préparées, après bon. le reste, ça devient un jeu de Eh ben Marc, moi je pense que ma bouteille devrait être pas mal. Voilà, je Donc, la prends tout de suite dans l'eau froide. Talk. Hop Et votre bouteille est parfaitement séparé. Ça, c'est vraiment, ce, eh, vraiment redoutable. Hein. Sincèrement, c'est vraiment, vraiment redoutable. Le coup de bouteille pour ça, c'est vraiment génial. Alors, Marc, une petite... Euh, tiens, un, un petit, petit, petit chiffon fond. déjà pour l'essuyer. Ça marche. On va redécaler la bassine. On n'en a plus besoin. Donc, ça, vous reproduisez, ça, bien sûr, les quatre fois. Une fois que les quatre... Les quatre, cinq, six, oui, avec ah ben. dix... À l'infini. À Ou une seule. Ou une seule, bien, une seule, sûr. bien entendu. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, mon Lucas. Et eh bien après, on va donc prendre sa planche de bois. OK. Et on va venir définir les espacements entre les bouteilles. Pensez à laisser un petit peu d'espacement, ce sera toujours plus esthétique. Bah déjà, minimum, minimum le diamètre des bouteilles. Exactement. Enfin, je prends mon mètre et je viens comme ça définir l'espacement entre mes bouteilles. Hop. Tu mets combien là Tu mets une dizaine de centimètres Oui, hein je laisse à 10, 12 centimètres, c'est okay. pas mal. Hein. De là, bien entendu, on va venir percer pour pouvoir passer le fil. Le gros intérêt, vous ne changez pas de forêt puisque ce sera le même diamètre le que pour le bouchon. Hein, Et là, fait. je viens simplement percer mes planches. Ok. Hop. Alors maintenant, votre planche est prête, votre bouteille est prête, yes. votre bouchon est prêt. Et bien, première chose à faire, on va venir remettre le bouchon dans la bouteille. En fait, ce petit bouchon, il va simplement vous permettre d'éviter d'avoir le fil qui se trimballe et vos bouteilles qui ne sont pas droites. Tout simple, tout bête. Pas bête, hein Écoute, Hugo, c'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Maintenant, moi, je pense quand même un petit truc, mon petit Hugo. Dis-moi. Voilà, si les gens ne voulaient pas s'embêter pour rentrer le fil, je pense qu'il aurait été... Ils peuvent, pas... ils peuvent hein, mais bon, ça se fait quand même. Sinon, sinon, pour éviter, vous voyez, pour éviter que ça vous prenne un peu plus... Vous simplement, vous l'enfilez. Voilà. Et là, hop, votre bouteille tient droite. C'est Génial. Bien. Génial. Même chose au voilà. niveau ah, de pourtant, votre Je ne sais heure. pas si mon trou, celui-ci, va être assez gros. Normalement, on si doit bien. être bon, hein, puisque tu es, es passé sur le... Je ne suis pas sûr, eh non. Mon forêt est un petit peu petit. Ah, alors Ok. Ouais, ouais. Alors, Luco, c'est pas grave, tu leur montres juste, voilà, simplement le, le, Donc, le positionnement. Excusez-nous. Ah. Les aléas du direct. Ouf, fouch. Lorsque... Hop On va peut-être le reprendre de là, coup. Top On s'arrête là, on va le reprendre de là. On va le refaire. Et... J'ai pas un forêt plus gros non, Tiens, mais... tu, peux, tu peux couper la caméra, Claude Ouais. S il S il écoute, non, t'embête pas, du coup. Du oh coup, bah, coup je te l'agrandis. Je te l'agrandis. La tu feras semblant. Donc, tu vas reprendre le moment du peu perçage revire ton euh, ce que je voulais leur dire si tu n'en as plus besoin du briquet ouais. je l'enlève je vais l'enlever ouais. euh, là on va la ouais, ressortir ça c'est fait c'est bon ça la bouteille est passée tout c'est tout ouais, on va reprendre ça. à partir de là ouais. ce que je voulais est ce que je voulais non oh, c'est bon on reprendra là ouais allez c'est bon, c'est bon. bon. Donc celle-là, on la laisse à son côté. D'accord. Pour l'instant, on la laisse ça ouais Oui, oui. tu briquet, hop. Voilà, ici, ici. Ok. C'est bon On est parti D'accord. Donc, mon bah, Nico, bon. voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a réalisé, donc, les... 4 5 6 7 euh, bouteilles euh, avec la douille mise en place avec l'histoire du bouchon. On va venir préparer sa planche qui va, va recevoir exactement. Alors, ça marche. Pensez à laisser un petit espace suffisant entre les bouteilles. Si elles se touchent, c'est pas très esthétique. Alors, hein. c'est minimum le diamètre de la bouteille. Tout à fait. Donc, déjà, vous voyez hein. Si là, on est rendu à combien Là, on est on est déjà à limite 10. Donc, il faut compter un minimum au moins de 15 ouais, cm. Voilà. Laissez-vous 15 cm entre fait. chaque bouteille, 15 et 15 30. 45, et je okay. continue comme ça sur le nombre de bouteilles à fixer. La petite calembre en dessous. La petite calambre en dessous. Je viens percer. Donc l'intérêt, c'est que la forêt est exactement le même que celui du bouchon. Donc on a besoin de changer de fait. forêt. On n'a besoin que d'une épaisseur de forêt. Et là, bien entendu, il me suffit de venir positionner, positionner tout à fait mon fil électrique à l'intérieur. Alors, vous définissez, vous voilà. marquez la hauteur. Que vous souhaitez, que vous souhaitez, d'accord. Tout à fait. Et l'idéal, hop, ça je te l'enlève, c'est de venir avec ce que l'on appelle les clous cavaliers. Petit cavalier. Hop. Alors après, Qui si vous n'avez pas, vous je vais, ça c'est simplement la chose suivante. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'avez pas les petits clous cavaliers, vous embêtez pas, vous en collez. Un hein, luco On peut aussi en coller avec de la colle, euh, colle contact ou colle voilà. à chaud. Dernière petite chose, une fois que vous avez posé vos cavaliers, donc sur la longueur, on est d'accord, vous faites vos raccordements à base de sucre, ça paraît logique. Hein oui, ou les dominos, enfin ce qu'on appelle un domino. Ouais, un ah. domino, ou les sucres rapides, aujourd'hui, ils ont des trucs liés les des systèmes, c'est vrai. vraiment intéressant. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment basique. Ça, jusque-là, ah. hein, on a compris le truc. Et en fait, ce qu'il va falloir penser simplement, hein, luco ce qu'il va falloir penser simplement, c'est la sortie pour l'alimentation. Tout à fait, hein exactement. On est d'accord Et une on fois que votre planche a reçu... Toutes les bouteilles et qu'elles sont connectées. Ah, bah, je reviens ici. Voilà, dans Vous avez un rendu de lumière vraiment sympa. Okay. Donc hein, voilà ici. Et puis bah eh, sans déconner. Un salon, une chambre. Le résultat est super sympa. C'est magnifique. Ça, celui-là, je pense que. Luminaire, pas très cher et vraiment original. Eh bien, les amis, rendez-vous au prochain tuto. J'espère que celui-là, il vous a convaincu. Moi, je pense qu'il y aura des réactions hein, sur celui-ci. Hein. Bonne, Bonne journée et bon travaux. Allez, travaillez bien.